Je me suis longtemps demandé ce que c'était le bonheur. Puis surtout, comment fallait-il l'apprivoiser Sortir de sa zone de confort, explorer le monde, rencontrer d'autres gens et profiter à fond. Alors oui, je sais que ce format est très loin de ce que je fais habituellement ici, mais j'avais envie de vous partager une semaine de bonheur et de rire. Une semaine de bonheur avec moi, avec des gens que je ne connais pas, une langue que je connais à peine. <rire> so, il est 20h, euh, nous avons nous sommes au sommes With you I found my somehow Hello Oh là là, cette tête, je vais me cacher derrière mon Starbucks Ça pour dire que euh, nous sommes euh, arrivés à Liverpool Des aubergines J'aime pas les aubergines <rire> It's a Ouais alors ça c'est marrant parce que ça c'est pas écolo, mais ça... parce qu'en fait en gros les pailles, je t'explique, ça rentre, quand tu les jettes dans la mer, ça rentre dans le nez des tortues Et ça les... Euh... Voilà, bref, donc ils veulent des pailles en carton, sauf que ça dans 15 minutes, ta paille elle est dead Je dis toujours, uh, sorry for my English Parce que I en anglais, I'm not sorry <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Alors on, on en a déjà cherché, cherché le RVNB. pendant beaucoup trop de temps Donc je dis à Charlène, j'ai le code, on je mets met le, le code, code. et j'essaye d'ouvrir Il ouais. y a un mec qui t'envoie a... pas avec son sang <rire> Il n'était pas intéressé que par la porte, qui serait jamais réalité. Il a donné son numéro, 1, grave, impossible la, la, la femme qui nous a aidé après elle a dit il est mignon ce gars <rire> Donc après il y a un monsieur et sa femme qui ont débarqué Trop gentil, ouais. ils sont tous oh, gentils Mais ouais et là ils ont dit qu'est-ce qui se passe et tout et on expliqué Genre quoi. ils ont tous pris 10 minutes pour nous aider, pour appeler des, des gens Alors qu'ils ouais. qu ne connaissent ni d'Adam ni d'elle. Et puis on est dans un Airbnb les gars, de malade Jolie chambre tout d'abord ici Avec euh, genre euh, voilà, genre une chambre avec une petite moquette oui. Et un petit miroir pour faire des outfits of the day, you know. Hi. Après nous avons la toute salle de bain, bon voilà. Après nous avons juste une cuisine, oula, une cuisine incroyable. Et je vois que mon objectif est sale. <rire> bon on est où Parce qu'ici il y a un truc comme ça qui s'appelle ça, qui à base de fromage et que j'aime trop et qui a pas en France du coup. Go to the Mac. Une massue Une massue ouais. Oui parce qu'on... Pour péter l'enfant <rire> Ouais mais il euh, faut que vous allez le voir son vlog elle parce que moi j'ai pas filmé mais C'est une euh, catastrophe bon, on est pas pressé. Hein. Allez roule ma poule Where are you going now ah, je sais pas si, C'est pas, pas l'aise Non mais parce qu'il faut qu'on vous raconte juste... Euh, vous savez on vous a parlé du mec du sandwich hier et en fait, genre, il nous a proposé de se voir pour discuter et tout, sauf que c'était vraiment hyper gênant. Et genre, je crois qu'on vient de le recroiser à l'instant. So, euh, là, on vient de finir l'école ce matin. Et euh, ouais, voilà. Du coup, là on a trouvé un, un bon resto. Je me suis fait un petit look casual. <rire> T'as vu les ouvriers ou pas Mais j'espère que cette semaine sera bien. Mais une tarte de retourner à Manchester très bientôt. Si Alba, tu comprendras. I prendras. miss you so much. For <rire> for and Alba, you miss me so much. Stop running now, with you I found my peace somehow, like all of every thought that was holding me back, yeah, I'm in love with you in every way, that joy you give me every day, makes me forget that I was troubled before. Putain mes cheveux ils sont tellement abîmés Là c'est le deuxième jour on est mardi donc ce matin on est allé visiter comme je vous ai montré euh, bah, tout ça Mon petit sac à dos T'es sûre que c'est par là l'école Oui Moi aussi j'ai mon petit sac à dos mais moi je suis une vraie parce que j'ai une petit sac à dos de l'école Donc voilà on va faire les premiers cours donc on espère qu'on sera ensemble Forcan For on lui a appris je vais te tuer parce que tu sais qu'à chaque fois qu'il... Enfin, en gros j'étais en cours avec Forcan et il était toujours en train de m'embêter et à chaque fois je disais oh, je vais te tuer Hello, je vous récupère comme ça, euh, du coup je suis toujours avec Charlène évidemment, je ne l'ai pas abandonné. J'ai mis ma maille fossile, yeah. Est-ce que je suis jalouse d'Étienne il y en a un qui se décolle je crois. Ouais celui là de ce côté là, non Non ça va, ça Non, ça passe. Bah, on te voit pas là, mais bah, t'es trop mime. Écoute ça, dis-moi ce que t'en penses. Ah non j'aime <rire> Yes. Oui, euh, je peux dire ce que je veux, je comprend pas. Je vais te secouer, je vais te secouer. <laughs> je vais te, te secouer, <laughs> je vais te secouer. Et really? pas te même, je vais te secouer. Sexuel. Je vais te tuer. It's I won't kill you and yeah. je vais te secouer. It's I want the uh, sex. With you. You. Oh. <laughs> yeah, where we are going? at the restaurants <laughs> <laughs> What is this song with S? Esh shh, shh. It's yeah. the same C and, C and S It's yeah. the same song Where, where you have a different English because it's the same word Tabankaraha Karşı Karşı Turk It's a, Taka Olmak Olmak Yes Esther Esther Hello Bon moi je vous retrouve euh, dans le blog je sais pas quand, je sais pas où huh. euh, Du coup je le ramène à la gare euh, pendant que Charlène est en train de faire un manger, de ranger l'appart, etc. Oh, I je me sens comme ça Parce que j'ai deux amis and also they ils me enseignent des mots français Oui Comme jouet et jouet Et voulez-vous coucher un coucoumau c'est pas vraiment facile parce que des fois genre on essaye de parler des sujets genre géopolitiques ou de guerre ou du racisme et tout ça Et en fait bah, c'est compliqué de se faire passer les idées mais je pense que c'est vraiment cool parce que c'est vraiment multiculturel Yo yo yo Mais je savais pas qu'une mouette était aussi grosse C'est la taille d'un un chihuahua, le chihuahua c'est plus petit Oui bah oui, une mouette quoi Ok <rire> Le bébé découpe la vie. Bon, on doit remplir le papier là pour la graduation. C'est pas vraiment une graduation, c'est un certificat. Donc euh, c'est parti. Oui, parce que je dis une semaine là et une semaine à Manchester. C'est vrai. Qu'est-ce qui est mieux Oui, Manchester et Sunday. Non, non, non, non, non. Mais je suis très heureux parce que j'ai rencontré des gens très très et ils m'ont dit pour tout et merci pour le travail. C'est trop bien. On a une petite chambre. Regardez, hop, on a une petite vue sur, sur de la merde, hein, Je pense parce que nous, c'est genre les YouTubeuses beauté font toujours des close-up et on y voit trop bien. Waouh, c'est waouh. Wow, ben bref, des forces. C'est le dernier soir On a ça avec Charlène et Bianca qui est ici. Hello les petits cocos Du coup euh, on est avec Charlène qui est derrière en train de se préparer Je vais vous montrer mon, be mon beau make-up et mon plus bel outfit On est en train de se préparer avec Charlène pour aller à notre dernière soirée On va aller en boîte Je me suis fait euh, fraîche comme jamais, je crois que dans le vlog c'est la première fois que vous me voyez un peu potable. Non, je suis tous les jours potable, mais que vous me voyez genre sur mon 31. Vous avez jamais l'habitude de me voir hyper maquillée, hyper euh, voilà. Bon mes cheveux là ils sont totalement naturels. J'ai opté pour euh, les laisser fri Parce que l'abus de lisseur est mauvais pour la santé. Bien plus que l'alcool je pense. <rire> la meuf qui prend moins. Bon ok vous pouvez voir mais vous laissez pas trop les vaches parce que c'est pas très bon pour la santé. Oui. On va aller en soirée. Oui. oui. Of, on NCG family because yeah. we're all NCG. The problem is that I'm Yes! Me too! I love pro. I'm a you! I love pro. I'm a pro. I'm a you! I'm a Okay. I'm a pro. I'm a pro. Like this! partie du vlog et sûrement une des dernières. Ce sont les derniers instants. Alors, plus ma tête du matin, vous, vous doutez que c'était une soirée qui a fini très tard. Moi, jogging aujourd'hui, y a pas de sous. Ah non, je reste dans mon plus bel outfit. Cercle visieux, c'est un cercle visieux. C'est le moment de dire au revoir. Quoi qu'il en soit, c'était une aventure incroyable et j'ai pas de mots pour, euh, pour décrire tout ça. Je pense que vous l'avez vu à travers ces deux vlogs. C'est vraiment une aventure humaine extraordinaire et je remercie tout le monde et je vous souhaite vraiment de vivre une expérience similaire parce que je sais pas, c'était incroyable. J'espère que les petits vlogs vous auront plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouverai dans de prochaines aventures. Bisous